Ça va pas trop de risques Oh la foré ou... Let's go yes. non. Vous êtes juste être mais les skik que vous avez... Ah ouais moi je suis en élève, fils et l'eau Oh le salaud Yes Well, it's weird time, it's weird time <rire> <rire> Vous y débarquez sur un spot ou quoi Well oh, yes. <rire> Bon là on, on s'est bien échauffé sur le spot, et on a repéré deux roof gap Mathieu il est en train de se chauffer, je pense qu'il va le faire Prise d'élan ici Et genre là on arrive de l'autre côté, c'est un espèce de parking Il y a une espèce de petite casquette béton là qui ressort Ça part Ouais Vas-y, je mets sur les pompes, ça part. Je pense que ça le fait en vrai. En vrai, il n'y a pas de raison, il n'est pas très grand. C'est juste un peu mental comme d'hab, parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais normalement, on fait jamais d'erreur sur ce genre de truc. Ah, il fait chauffer sa mère. Je vais m'habituer au setup. En vrai, c'est un angle comme ça. C'est terrible. Vas-y, ça part. Ça va pas prendre de, de risque. Vous êtes prêts Ouais. Yeah. Il est chaud Il est chaud ah, là En fait ce qui est horrible c'est. Oh ce qui est horrible c'est que genre le départ c'est ça et l'arrivée c'est ça. Donc t'as pas le droit de partir de à droite à gauche quoi Non c'est fou Ah tu l'as éclaté. Ah mais ça se prête hein Mais le départ en excès ah C'est l'horreur Deux Un Allez Yes Yes, yes ah, ah il est qui Yes, yes Il est content Mathieu ah, ça te plaise hein En vrai je suis quand même bien content parce que c'est mental ce genre de truc ça fait monter le BPM comme il dit Mehdi genre ce moment où tu décides d'y aller après euh, on peut y aller parce que bah, on fait du parcours depuis des années on vous encourage pas à vous lancer sur des sauts comme ça mais au bout d'un moment à force d'avoir fait beaucoup beaucoup de parcours bah, on sera capable de partir sur des challenges comme ça au final on le compte, on se rend compte que c'est possible on peut se lancer en sécurité ça le principal Là on vient de finir la petite session euh, coucher de soleil En vrai c'est trop cool les petites sessions comme ça euh, Après une journée post prod ça fait plaisir Quand il y a un petit sunset et tout c'est trop agréable Ça fait trop du bien de bouger à cette heure-là cette heure de la journée parce qu'on a grave d'énergie En vrai euh, je crois qu'il faut qu'on fasse plus de revocables comme ça Parce qu'en vrai le fait de se mettre dedans, tu repères le truc et tout tu vois si c'est possible, tu regardes la récepte, tout, tout le processus en fait, c'est moi je trouve c'est incroyable, c'est trop qu'ils font c'est des malades hein. les roof gap à côté là, ça c'est rien hein. ce qu'ils font c'est tellement abusé. Ouais, ça me fait des putains de photos du coup, faut qu'on en fasse plus un hein. <rire> bah, Félix il te demande, vas-y refais, tu te dis oh, vas-y pour la photo ça, ça va le faire, <rire> il fait des photos de ouf en vrai c'est incroyable. Bon en fait la session elle est pas terminée, parce qu'on a trouvé une petite fontaine. Tellement agréable les chapresses, je m'en lasserai jamais je crois. Pourquoi tu fais autant de chapresses lui J'ai un petit objectif, il y a un petit truc en tête, je vais pas dire ce que c'est mais peut-être que dans quelques mois vous verrez. Okay. C'est vraiment un singe ce mecs. Il fait que chapresse c'est 9,5, il court pas, moi je l'ai fait tout à l'heure, j'ai dû cavaler mais comme never. <rire> oh non! Mais bon, j'arrive pas à le faire. T'es tellement proche. Allez! Mec, t'es tellement proche. Allez, allez, allez! Yes Et la ménard là, il était en deux pas des noms. Ça me, ça me fascine. Ça va ça va, non mais c'est moi aussi je peux pas faire un petit pain plein quand même moi ça me démange là je vois, je vois deux murs de l'élan c'est side press en vrai moi j'ai pas fait beaucoup de water challenge là c'est à moi de toute façon c'est pas ma paire de pompe, je peux la mouiller et je, je prends pas un peu des steaks ah le salaud c'est les miennes <rire> en plus proche franchement. Je crois que c'est pour le prochain. Oh euh, les merci. merci. Vous êtes de gomme? Vous êtes de gomme? Élastique? Vous avez ah ouais, moi je suis en élastique. Fisselo. C'était quand même bien, non? Pardon? C'était bien, non? Eh, hey, attention hein, euh, moi j'étais dans votre business dans le C'est vrai Bah oui hein Vous étiez dans le game du... Ouais. Ah ouais Ça ah ouais. c'est ça Ça c'est euh. vous Ouais, ça c'est moi oui mmh. Voilà J'ai ai <rire> cru que c'était mon pote Mehdi, mais en fait non On va arrêter là on va, on va chercher un spot de dodo parce que là, il en peut plus. Moi là, je vais poser ma tente, je vais dodo direct et je vais m'entraîner à en faire plus. Tiens toi, tu t'as besoin. Non, oh as oui besoin de Non c'est moi qui ai besoin Mais toi t'as besoin aussi, bah t'inquiète pas. J'ai presse de, de masse. masse Mais regarde ce que tu manges frérot <rire> oui, mais ça c'est du riz. Non, non, non, est un peu il est en train de manger dans le. <rire> c'est ce le genre de. de mais oh, en fait il mange beaucoup. Va Vas-y, bah bonne Bon app. Oh là Oh, oh. Là il y a le T3 là. Là c'est le palace. C'est le mobilhome, ouais, c'est le mobilhome de Mathieu. Là-dedans, on peut faire dormir 5 Mathieu, je pense. Et il est tout seul. Hop et là, on a quand même pas mal d'espace. On est relativement bien. J'ai un peu un duvet de l'espace parce que je suis, je suis le plus frileux. Du coup, j'ai un moins 39. De température <rire> ouais, extrême. Extrême, extrême. extrême. Confort moins 9. Mais je caille, je caille quand même. Un oreiller oh de catégorie ergonomique pour les petits horticolis, pour être en forme. Et un petit matelas euh, plaisir. Donc voilà. Ok aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence, on est à Porto Vénéré et en garant le van hier soir on a repéré un super spot de parcours, du coup là on s'y rend avec les gars et en plus aujourd'hui il y a le soleil, du coup ça ça s'annonce une bonne journée et après on va aller euh, sur un spot de cliff que Enzo nous a donné, du coup ça va cliff faire du parcours cette petite ville elle est vraiment incroyable parce qu'en fait tout le long du port, enfin tout le long de la côte il y a des petits spots comme ça partout avec des murs On dirait que ça a été fait pour nous c'est n'importe quoi Incroyable ce spot. On l'a découvert en se garant Comme quoi des fois il faut pas chercher hein, ça vient tout seul Aujourd'hui j'ai mal au cou je sais pas pourquoi Donc je peux faire que des trucs dans l'axe Mais bon ça va pas faire changer mes habitudes du coup je vais faire des chapresses Et là j'en ai trouvé un petit que je vais rajouter à ma collection J'ai mis une petite serviette sur le mur parce qu'il fait mal aux mains Mais ça va le faire De la course d'élan elle est bien, tout se passe parfaitement, c'est incroyable Là il y a tout le monde qui a fait son petit move un peu euh, sur le spot Et en vrai on s'est dit pourquoi pas faire une line euh, à plusieurs comme à l'ancienne Flo il a sorti le Ronin. Vous êtes prêts ou pas Vas-y on teste pour les timings A tous en place Ah oui je suis chimie, mais c'est chaud Moi je suis ready Comme il euh, y a beaucoup de mouvements, les gars ils sont obligés de faire plein de tests pour arriver dans le bon timing et pour le filming aussi Déjà faut bien réussir son move et en plus genre faut avoir le bon timing pour que quand Flo il y passe avec la cam, il n'y ait pas de pause en fait On a fait une petite prep pour que tout le monde se calibre et en vrai je pense que ça va partir ouais. Ça fait plaisir des petites lines à l'ancienne comme ça, avant on faisait toujours ça mais vas-y ça fait du bien de gros sens. Bon allez, j'espère qu'on est bien tous chaud. premier test T inquiète, t inquiète. bah voilà c'est... faut attendre on est plus très chaud mais c'est bon au moins ça m'a remis dedans Le prochain il... il va passer ah, chier. Ça passe quoi ah elle va être dure celle là je sens elle va être dure parce que je après s'il est pas non plus tout petit on va l'avoir on va l'avoir faut pas oublier Florian qui court derrière les gars c'est compliqué en vrai le filming aussi. En plus ce qui est dur c'est que si le début il va pas et bah les gars qui sont censés faire leur move à la fin et ils se refroidissent du coup euh, okay, c'est un beaute. cercle vicieux. Mais surtout si le mec de fin se craque, faut tout refaire. C'est surtout ça qui est chaud. Bon bah ça repart, ça Allez, repart, Il faut faire plein de tries. <rire> Vous savez, désolé. comme ça tout fait ici brave oh. yeah, ok est <rires> ce ah, que ça va être bon niveau filming oh lala, lala, lala, les... lala, ici, lala, ça, là là là là la la la la ici. J'espère. Oh oui C'est Oh Yes putain ça y est on a fait la petite line à l'ancienne on faisait beaucoup ça Genre des lines à plusieurs comme ça au Ronin Et puis comme Flo s'est blessé bah Il prenait plus le Ronin pour courir derrière nous Du coup on en faisait plus mais là Ah ça régale d'avoir refait ça On va aller au soleil parce que mine de rien ça caille un peu Du coup il y a une autre partie du spot Qui est tout là bas au soleil Donc euh, ça va partir Enzo il a une immense perche en carbone Et genre il peut du coup euh, faire plein plein De mouvements avec euh, sa caméra 360 On dirait il part à la pêche là Oh bah ouais, il a mais lancé Mais ce genre de prep, en fait il le fait dans la prep Du coup bah après il y a plus qu'à le faire mais il l'a déjà fait <rire> En fait ça n'a aucun sens ces prep il <rire> wow, de la merde Demain. Qui... Ça vous plaît quand même le spectacle ou quoi J'adore. Ouais ah, C'est pas mal. Fan, vraiment. Si vous voulez voir le résultat, ce sera sur YouTube. Oui Gang, bon. d'accord. Eh ben on va regarder merci. ça ce soir. Ça Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous serez dans la vous vidéo. Bon courage. Génial. Les gars ils sont partis aller chercher les combis et ça part sur une fin de training et on va partir cliffer. Let's go Bon on arrive au spot. Il y a un sacré vent. Ça va renvoyer. Je pense que le sunset il va être euh, au top. Oh là là là Oh là là là là. là, là. là. Oh là là, oh là là, il fait froid! On, est... On vient juste d'arriver au spot, c'est tout, tout, tout là-bas. Là. On voit notre petit spot, il y a du soleil juste là, il y a un peu de vent, mais franchement, les conditions sont réunies pour faire une petite session. Je vais pas vous dire une grosse session parce qu'on est fatigué. Ça y est, c'est le moment de se foutre en combi, d'amener un peu de hype et de se jeter dans l'eau. Ça fait bizarre de se dire qu'on va être dans l'eau dans quelques minutes, là, parce qu'il fait vraiment pas chaud, mais il y a un beau coucher de soleil, ça va être trop cool. Wow, le DG, il se prépare, Je pas si plus. Arrête Je t'ai focus, là Putain, la Dolce Vita, c'est bien, mais l'été, hein. l'hiver, l'hiver, euh, ça, ça caille. Mais bon, en vrai, le spot, il est bien cool, il y a du fond partout, Enzo, il a déjà sauté ici, du coup, il sait qu'il y a du fond. Cha <rire> Allez, p'tit Barani Allez, p'tit Barani Y'a okay. Et... oh, du airtime Y'a du airtime time le air mec, allez Y'a du airtime, les gars Y'a du airtime Allez Mehdi Allez, mais plus humide Quelle Allez Mehdi, tu te débloques mon bois 2... 1... Chandy Let's go 3, 2, 2, oh. 1. Et bah allez, c'est le lit C'était une petite session euh, expéditive, on n'a pas fait grand chose, mais bon le soleil il est déjà en train de se coucher là, ça fait plaisir au moins de s'être un peu baigné. Ça part sur une fin de session et une fin de vidéo parce que là on est tous un peu morts, et puis ça caille de ouf du coup on va pas insister. Franchement merci beaucoup de regarder tous ces épisodes de la Dolce Vita, Nous, ça nous fait kiffer de vous embarquer avec nous dans ces petits voyages, on kiffe et visiblement vous aussi puisque vous nous envoyez plein de messages, on essaie de répondre à tout le monde mais c'est compliqué, on se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, ciao Ci sono dei bambini, non potete fare questa cosa.